Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en domination sur la map Mercado Las Almas. Première fois que je joue sur cette map en vue à la troisième personne. Ça risque d'être bien sympa. C'est une partie que je viens de rejoindre et qui est déjà donc en cours. Une partie, euh, visiblement, on est déjà vainqueur. Et encore, c'est relativement serré. Donc voilà, en troisième personne, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Je suis voilà. Juste laissez-moi le temps de me remettre tranquillement Voilà parce que ça fait un petit moment Et voilà je, je, toutes les excuses sont bonnes hein, pour mon niveau euh, Hop on peut switcher de voilà Donc ça fait il y a plein de jeux qui sont déjà 3ème FPS on En 3 temps. FPS voilà Donc c'est pas le truc le plus original comme, comme j'expliquais dans, dans ma précédente vidéo Mais ils l'ont vraiment Bien fait Pour le coup Ils l'ont vraiment bien fait C'est ultra réussi C'est ultra, ultra. J'aime beaucoup en fait genre je Désolé si vous trouvez que je fais trop de compliments. Hein. C'est très sincère, encore une fois, ce que je dis. J'ai aucun intérêt. Oh non, non, pourquoi la Dave J'aurais pu faire un truc magnifique. Il y avait un gars là-bas. Là, là j'allais me faire la petite quad feed. Bon, quad feed coupé en quelques morceaux. Mais tout de même, j'aurais pu faire un beau petit truc. Bien dommage, là, on se commence à se faire un petit peu laver les fesses. Mais en tout cas, en tout cas voilà, ouais, c'est vraiment super bien fait. L'animation. Oh, la Dave. Va se calmer la Dave. On va arrêter les conneries. Regardez moi cette précision les gars que j'ai. Alors c'est pas pour me faire un compliment à moi. Hein. C'était vraiment dans le sens que malgré que le jeu soit en 3 FPS, en troisième personne je veux dire, tu arrives à, à reprendre une précision vraiment bien. Donc c'est vraiment réussi. C'est quelque chose, moi j'ai du mal moi hein, les jeux... Euh, bah third person shooter, donc TPS comme on dit. Bon là je me suis un petit peu déconcentré moi-même les gars Mais voilà ça fait ça fait plaisir Je viens de capter, j'ai eu peur que j'étais en fait en live et pas en vidéo J'aime bien cette map, Donc après je vous l'ai dit dans la précédente vidéo Mais les 4 maps qu'on a On n'arrête pas de jouer dessus d'ailleurs avec clin d'œil à KevKevCo Mais on n'arrête pas voilà, de poncer le jeu, on n'arrête pas de poncer ces maps Et on s'en lasse pas en fait Pour le moment en tout cas on s'en lasse pas Alors qu'on arrive à la fin de la bêta euh, C'est totalement faux hein. Nous sommes vendredi euh, au moment où je tourne cette vidéo Donc on est au début de la bêta <rire> Bah oui les gars évidemment je suis niveau 26 Vous vous doutez bien qu'à la fin de la bêta On devrait être aux alentours du niveau 40 ou 50 Sauf si on est bloqué Je sais pas d'ailleurs si, si, si on sera bloqué En, en termes de niveau d'XP mais, euh, mais voilà évidemment là je suis que niveau 26 C'est vraiment le début de la bêta Et euh... Mais on lui a lavé le cul quand même hein. On lui a quand même lavé le cul Bon on dirait pas quand, quand on voit mon niveau actuel là mais on lui a un petit peu lavé les fesses. En tout cas, on en a déjà assez pour, pour avoir nos, nos, nos vraies premières impressions, quoi. Non, on bouge pas. Merde. Ça c'est mal joué. Bonjour. Personne. Ah non, c'est injuste. Hop là, le, le, le dauphin. C'est injuste. C'est pas la meilleure game. Alors les gars, si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à regarder ma précédente si vous l'avez pas encore vue. Voilà, le gameplay, en tout cas, commence déjà beaucoup mieux euh, que celui-là. Mais, méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous de l'eau qui dort, comme on dit. Parce que moi, je suis un petit peu de l'eau. Puisque M.Colo Méfiez-vous de M.Colo qui dort Mais excellent ce que je viens de vous pondre Bonjour Ça va Méfiez-vous de l'M.Colo qui dort. Sur actif. Mec, c'est mon nouveau slogan, je vous jure. Si jamais vous voyez ce slogan sur mes réseaux sociaux, bien avant... Que la vidéo sort, vous aurez compris d'où ça vient Je vais mettre ça sur Instagram, sur Twitter En bio, je vais mettre Méfiez-vous de, de l'emcolo qui dort Je suis fier de moi Je suis fier de moi, j'ai trouvé un super slogan Sans community manager frérot Eh oh Méfiez-vous de l'emcolo qui dort Ha Tu t'y attendais pas hein Tu l'as pas vu venir Et vous voyez, vous avez le tracé de la grenade aussi euh, Quand tu vis, ça te permet de voir où c'est que ça va tirer Où c'est que ça va rebondir, donc c'est vraiment pas mal C'est quelque chose qu'on a jamais eu sur Call of et je trouve ça super intéressant. Et je suis content parce que moi j'avais précommandé Battlefield 2042. Et je suis pas là pour cracher dessus évidemment. Mais j'avais précommandé. Euh, voilà, j'ai payé le, le... J'ai payé le plein tarif. Et du coup j'avais peur de précommander MW2 parce que j'avais peur d'être déçu pareil et d'avoir investi pour rien. Et je suis tellement content en fait. L'investissement est juste parfait. Regardez bien. Méfiez-vous de l'Emcolo qui dort, je vous ai déjà dit. Attendez, ça va venir par là. Pas du tout. Ah, je campe là, vous allez dire. Hein. Ah, je campe. Hein. I'm a camper. De toute façon, j'ai plus de mun. Ah, le pistolet, il est pas mal. Mais il suffira pas. Donc là, vous voyez, j'ai fait une assist et donc ça me permet de débloquer, voilà, le, le score streak C'est vrai... bon, bon, ça, c'est... Voilà, ça reste le call of Mais c'est ça, ce qui est vraiment cool, quoi. C'est que c'est mérité. Sur MW... Enfin, euh, sur Modern Warfare 2019, ça aurait pas marché comme ça, hein, le, le score streak hein. Hop là. Ça, c'est pas mal. voilà bon, là, je joue au pistolet. C'est un petit peu relou. C'est un peu relou. Attends, regardez bien ce qui va se passer. Ça va être magnifique. Regardez bien. Ok, super, personne. Superbe. Superbe, il se passe rien. Euh, ok, bah on va revenir sur nos pas, c'est pas grave. Ah, oh, je suis peut-être un peu enflammé, j'ai plus de balles. Il me, balle. il, me balle. il me reste une balle. Il me reste une balle. Il me reste une balle. Je ne sais pas comment faire. Je peux tenter un truc. Oh non, j'aurais dû récupérer son arme. J'aurais dû récupérer son arme. J'ai récupéré l'arme. J'ai récupéré la... Eh hey, Le move Alors, on va envoyer le missile quand même parce que sinon je vais jamais le faire. Le move de folie, frérot. Incroyable. Incroyable. Ça part sur A. Ça part sur A. Et ça dégage. Tout simplement. C'est comme ça que ça se passe par ici. Là, tu viens discret. Ok. Superbe Ah non c'est un allié putain J'entendais des bruits de pas mais c'était mon allié Oulala là là, qu'est-ce que c'est que cette arme Une MP5 Ça me plaît beaucoup Ah la Bonjour hey. Je panique Bonjour Voilà superbe T'arrives là tu te mets là tu recharges Tu peux voir tranquillement Voilà c'est vraiment génial C'est vraiment génial ce qui se passe. C'est vraiment génial ce qui se passe. Bonjour. Je suis Olivier de Carglass. Ok. Ok, on prend A. On prend A parce qu'on est là pour jouer objectif quand même. Ça va bien se passer, messieurs, dames. Ça va bien se passer. Et là je me retrouve finalement avec un hélicoptère d'attaque. Voilà bon du coup c'est la fin de la game c'est bien dommage. Mais c'est toujours sympa voilà le petit hélicoptère d'attaque. Bien mérité que je n'aurais jamais eu en tant que killstreak évidemment. Euh, ce qui est con c'est que je ne peux pas piloter l'hélicoptère d'attaque. C'est à dire que je ne peux pas euh, euh, aller là où je veux. Et c'est bien dommage. Je, je pense c'est bugué. Bon bah voilà comme ça elle fait régler. Le truc est bugué. Et euh, c'est un petit peu terrible. En tout cas voilà. Pour cette euh, deuxième petite vidéo nostalgique entre guillemets de la bêta. Qui n'est plus au moment où la vidéo sortira. J'espère que vous avez apprécié. Mon dieu. Oh, oh la honte. Oh la honte. L'élimination finale c'est moi. Mais c'est pas la meilleure killcam que j'ai pu produire hein. <rire> Bon les gars j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Un petit 17-5 4 captures j'avoue c'était pas le meilleur La meilleure game objectif Mais en même temps on les a un petit peu rincés. donc on va pas se mentir Que j'avais du mal à prendre les objectifs Puisqu'ils étaient déjà presque tous pris Donc voilà ça fait plaisir les gars n'oubliez pas le pouce bleu J'espère que vous avez kiffé j'espère que vous êtes hypé par ce jeu Parce que bordel on va le streamer moi je vous le dis C'était Mkolo je vous fais plein de bisous Ciao tout le monde